Le chiffre du jour, Emmanuel, 36%. Oui, avec le retour de l'inflation, 36% des cadres, donc quand même plus d'un sur trois, affirment éprouver des difficultés financières à avancer leurs frais professionnels, notamment à cause des carburants dont les frais se sont envolés. Frais, vous savez que les entreprises euh, vous remboursent après plusieurs semaines, voire plusieurs mois de euh, différés. Ce chiffre provient d'une étude IFOP réalisée pour la société spécialiste des notes de frais euh, Mooncard. Alors qui sont les plus pénalisés Les jeunes 42% des moins de 35 ans contre 32% des plus de 50 ans. Les femmes cadrent euh, plus que les hommes. Eh bah ben oui. Bah moi, je vais vous expliquer tout bon, de suite pourquoi. Pourquoi Parce qu'on n'a qu pas le temps, parce qu'on n'arrive pas ah, ah, à les faire. Oui. On n'arrive pas à les faire, donc on accumule du temps. Donc, en fait, on accumule du, un trou dans la trésorerie. Et honnêtement, je suis persuadée que c'est pour ça, parce que c'est un enfer de réussir à trouver du temps pour faire ces notes de frais. Alors, vous avez raison. Et les femmes encore plus que les Et hommes. Il y a aussi plus prosaïquement le fait tout bêtement, Apolline, que les femmes sont moins bien que vous les hommes. Évidemment. double peine.